RDP de la Corrèze, je m'occupe de la formation et de l'accompagnement de l'opération Ordi Collège sur la Corrèze. Euh, alors l'opération Ordi Collège, euh, je vais vous la présenter parce que ça permettra de comprendre ensuite pourquoi on a choisi la chaîne éditoriale Opal au niveau de la production de ressources pour les enseignants. Donc... Euh... L'opération euh, consiste, vous en avez certainement entendu parler, euh, vu qu'on a euh, une, une, une production de, de présidents euh, dans le département, euh, et que euh, c'est le seul département qui, actuellement, euh, distribue des tablettes aux élèves euh, de, de collège donc il y a, et aux enseignants. Donc il y a actuellement 10 000 tablettes qui, euh, qui sont distribuées. Mais avant ça, il y avait déjà une opération sur... Euh, euh, du prêt de matériel euh, informatique euh, avec des ordinateurs portables sous Ubuntu. Donc tous les élèves ont à disposition euh, un ordinateur ou une tablette actuellement, ils rentrent à la maison et ils viennent en cours, okay. et les enseignants aussi. Donc euh, ce, ce projet, enfin ce n'est plus un projet puisque ce n'est pas du tout une expérimentation, hein. c'est vraiment un déploiement massif. Et donc cela a un coût qui représente à peu près 1,5 million d'euros par an au niveau de la, de la maintenance, de l'assistance, de la formation, etc. Alors à cette rentrée, les élèves de 6e, 4e et 3e, 5e aussi, vont tous avoir une tablette de, la, de, de chez Apple, un iPad. Pourquoi cette, cette marque-là Parce que tout simplement, il y a 4 ans, c'était les seuls à être capables de répondre à l'appel d'offres. Euh, donc il y aura l'année prochaine certainement une nouvelle appel à, à marché. Et donc à ce moment-là, il y aura certainement d'autres fabricants qui vont, qui vont se lancer dans l'opération. Dans ce qui a pour nous, CRDP, un impact sur le choix des outils pour produire des ressources. On le verra alors, l'objectif de, de, de cette opération, c'est donc d'assurer l'égalité des chances, parce que très souvent, vous avez les élèves, ils sont en salle informatique dans l'établissement, mais arrivés chez eux, il n'y a pas d'ordinateur, il n'y a pas de tablette, il n'y a, a, a pas tout ça. Donc, le fait de leur, de leur, de leur prêter durant toute leur, leur scolarité au collège une, un outil va leur permettre justement de rattraper ce retard. Et puis, il ne faut pas oublier que dans le secondaire, aussi bien à l'école primaire, au collège et au lycée, il y a le brevet informatique et internet. Et au collège, justement, au collège, le brevet informatique et internet fait partie du brevet euh, en fin de troisième. Donc l'élève doit avoir acquis et, et valider des compétences, au moins 80% de ses compétences. Donc tout ça fait que euh, le, le CG a fait le choix de, de distribuer un outil informatique. Et la dernière, le dernier critère notamment pour les tablettes, c'est d'alléger le cartable, c'est-à-dire qu'on va mettre les manuels dans, dans la tablette, sous la forme numérique, et donc d'alléger les cartables comme le, le recommandent les instructions officielles. Alors, en Corrèze, on a, on a, bon, ce n'est pas un grand département, hein, mais euh, il y a 25 collèges publics et 5 privés. Ça représente 2500 élèves par niveau. Donc, ça veut dire que tous les ans, il y a 2500 tablettes qui sont distribuées. Euh, ça concerne aussi les SECPA, les classes spécialisées. Et puis, donc au niveau matériel, on est passé de l'iPad 1 à l'iPad 2. Ça veut dire que de, on passe d'un objet qui n'avait pas de caméra, euh, frontale et, et de, de webcam, à, à, à, à, à l'iPad 2, où on a cette disposition-là, et surtout, surtout, ce qui est important pour le prof, la vidéoprojection de la tablette. Le matériel reste toujours sous l'autorité du chef d'établissement, ça c'est important, même si les parents signent une convention avec, avec leur enfant. Concrètement, ce qui se passe, c'est que euh, lorsqu'on a une tablette, il faut une connexion Wi-Fi. Ça veut dire que l'établissement doit être, doit être à même à fournir une connexion Wi-Fi. Donc, le CG a été obligé d'équiper tous les établissements de connexion Wi-Fi. Euh, donc, concrètement, le prof il arrive avec une borne Wi-Fi qu'il branche sur une prise auto-alimentée dans sa classe. Il crée un réseau, les élèves se connectent dessus et peuvent accéder ainsi au serveur pédagogique ou à Internet. Alors, euh, malgré tout ça, alors ça c'est la théorie, parce que concrètement, lorsqu'on est dans un établissement et que on, les derniers iPads, euh, dès qu'on ouvre l'iPad, il va chercher une connexion. Donc si vous faites cours dans cette salle et que euh, les élèves d'à côté ouvrent la tablette pour faire du traitement de texte et qui sont euh, donc connectés, ils vont se connecter sur votre borne, ce qui fait que euh, vous allez avoir, euh, au lieu d'avoir 25 connexions sur une tablette, vous en avez 60. Donc Vous voyez déjà les, les problématiques qui, euh, qui sont générées. Alors, c'est des choses, il faut, faut quand même voir la situation. Hein. Le département de la Corrèze était le premier à, à, à faire ce genre de, de, de, de déploiement massif. Et donc, en, en fait, on, est, on essuie les plâtres. Et... Euh, le niveau d'appropriation, on était parti du principe, ça fait quatre ans que les profs et les élèves avaient un ordinateur mis à disposition des formations qui ont été, qui ont été dispensées. Donc, le, de passer à la tablette, la tablette, on vous dit, ah, c'est très facile, hein, c'est beaucoup plus simple, c'est tactile, et hein, c'est vrai, théoriquement. Sauf que le prof, lui, il a préparé ses cours sur un ordinateur, pour un ordinateur, et là, maintenant, il va falloir basculer ses cours sur une tablette, ou euh, ceux qui étaient là hier, il n'y a pas de, de port euh, de, de clé USB. Euh, on ne peut pas mettre la clé USB sur une tablette. Donc comment je fais pour passer euh, sur, euh, sur la tablette Ensuite, on est dans un écosystème euh, Macintosh. Ça veut dire que les formats euh, bah, euh, sont propriétaires est bien verrouillé, donc euh, faire passer du open office, parce qu'avant c'était open office hein, sur Ubuntu, c'était euh, certains du Word, etc. Donc le Word encore ça passe à peu près, mais toutes ces problématiques là euh, sont, sont un réel frein euh, à l'utilisation de, de la tablette. Sans parler des éditeurs qui au départ vous disent pas de soucis, on peut euh, on peut vous fournir une version numérique pour la tablette et au final ben, on se retrouve avec un petit pdf et puis euh, c'est pas c'est pas top c'est pas intéressant au niveau euh, pédagogique donc euh, on se retrouve avec euh, très peu de, de ressources d'où l'idée de, de se poser la question à notre niveau euh, Comment on fait Alors, on a trouvé des solutions au niveau du Wi-Fi avec euh, ce petit boîtier-là. Alors ça, c'est la, la trousse de secours, c'est-à-dire c'est lorsque le Wi-Fi ne fonctionne pas ou lorsque la salle n'est pas équipée ou lorsque la borne, euh, le, la borne Wi-Fi de l'établissement est cassée. Donc, j'ai ce petit boîtier-là, j'ai les ressources, je les mets sur cette clé, je branche le tout et je crée un réseau Wi-Fi sans connexion Internet, d'accord les élèves se connectent dessus, récupèrent la vidéo, euh, récupèrent le document où je mets ma, ma production scénarii là-dessus hein, euh, et ils il le récupèrent sans sortir de l'établissement. Le prof, à la fin du cours, il débranche, il s'en va, il a, son, il, il a sa boîte avec lui et il se reconnecte. C'est très intéressant aussi sur le terrain. Lorsque je vais faire une sortie, par exemple géologie, hein, les profs l'utilisent, ils mettent les ressources dessus, ils arrivent à un endroit, notamment sur les volcans d'Auvergne, les vidéos sont là-dessus, les gamins se connectent avec la tablette et ils voient la, la, la vidéo sur leur tablette, hein, euh, puisque là j'ai une batterie, hein, donc je l'emmène sur le terrain, boum, et euh, ils, ils peuvent visionner la vidéo sur le terrain. Donc on, on fait une, une visite bien plus enrichie en utilisant un, deux appareils mobiles, hein, celui-ci plus la, la tablette. Alors ce n'est pas la solution miracle, hein, parce qu'il faut la bidouiller, il faut la bricoler cette boîte, mais ça marche. Donc là on avait des solutions euh, au niveau du, du Wi-Fi. Et puis ensuite on, a, on, a, on s'est penché sur la production de ressources même, hein, euh, c'est-à-dire euh, mise en place d'un laboratoire euh, au niveau du, euh, du CDDP pour produire des ressources, analyser les outils et essayer de trouver l'outil qui euh, va être pérenne, c'est surtout ça le plus important pour un prof. Le prof, il veut pas changer d'outil tous les trois, tous les deux ans, tous les trois ans. Hein. Donc, euh, euh, il boucle qu'est-ce qu'on avait encore euh, On avait l'état de de, de, de, de, de, petits outils calibres pour transformer, transformer ces, ces, ces, ces, documents Word ou Opal ou euh, OpenOffice Office en ePub. Mais c'était pas très... c'est du, du bricolage, quoi. Et au final, on est arrivé à, à scénari. Alors, qu'est-ce qu'il existe actuellement au niveau des ressources pour le secondaire mis à disposition et qui fonctionnent sur les tablettes les éditeurs, alors les éditeurs vous proposent, ils commencent à évoluer à ce niveau-là, mais techniquement, il y, a, il y a des soucis, parce qu'on n'achète pas, pas un manuel, un papier, qu'on va prêter ensuite, les élèves de 6e ont le manuel de SVT, et l'année suivante, c'est les sixième, qui, qui, les suivants qui vont le récupérer. Ça ne marche pas comme ça avec une tablette, parce qu'il faut l'installer. D'abord, il faut, il faut mettre 2500, euh, il faut faire 2500 copies sur les tablettes, donc au niveau de la bande passante, c'est un travail énorme. Ensuite, comment on fait à la fin de l'année pour passer, pour basculer ce manuel qui est sur la tablette du futur cinquième Comment on le passe au sixième Donc vous voyez les histoires de licence, etc. Les éditeurs euh, freinent des deux pieds par rapport à tout ça. Alors il y a le, il y a le système, le, le modèle économique de Césamat. Je ne sais pas si vous connaissez Césamat. Donc, Ce sont les profs de maths, c'est les premiers hein, à faire un travail mutualisé. Le principe c'est que euh, tout est gratuit euh, en ligne ou en forme, euh, format numérique et vous payez la version papier. D'accord. Donc le, le, le manuel est, c est, c est très utilisé en Corrèze sur les tablettes. Le manuel, c'était les premiers d'ailleurs à avoir une application dans l'App Store du manuel. Alors c'est un PDF. Au début, c'était un PDF tout simple. Donc ça permettait d'avoir le manuel sur la tablette. Et actuellement, on a des outils sur le sur le manuel, style surligné, annoté, etc. Donc l'élève a son manuel et il peut écrire directement sur le sur le manuel ou entourer des mots. Et ça, c'est quand même le, le minimum requis pour pour un manuel numérique. Vous les trouvez, hein, ils sont gratuits, vous pouvez, si vous avez euh, iOS ou Android. Alors, le dernier, le dernier né, c'est le livre scolaire. Alors, livrescolaire.fr propose donc des, des manuels, euh, c'est le même principe. La, la grosse différence, c'est que derrière, il y a une plateforme où le prof qui n'est pas content d'une version, euh, par exemple en histoire-géo, il y a un chapitre sur, euh, sur le Moyen-Âge et euh, ce chapitre ne lui convient pas, il peut aller en ligne, se créer un compte et modifier le contenu, rajouter des exercices, d'accord, toujours gratuitement, hein, il rajoute des exercices et ensuite les élèves euh, peuvent être rajoutés, donc il leur donne le lien, alors là aussi, c'est important, c'est que je ne, je, ne, je ne crée pas de compte pour les élèves, je leur donne le lien, ce qui évite toutes les histoires de droits, enfin, de, de, de, comment dire, d'obligations légales par rapport aux, aux mineurs. Donc, euh, euh, l'élève accède à, aux exercices, il les fait. Voilà, donc j'ai une interactivité. Le seul, le seul inconvénient, c'est qu'il me faut une connexion, il me faut une connexion Wi-Fi, une, une connexion Internet. Donc, ça pose un souci dans certaines classes. Par contre hors classe, l'élève peut se connecter dessus. Et maintenant, ils sortent des versions tablettes. Donc, il euh, y a, y a euh, des 16 manuels qui sont, qui sont prêts. Donc, en gros, vous avez le français, vous avez euh, les maths, histoire-géo, euh, et puis euh, SVT euh, aussi, et pour tous les niveaux. Vous avez l'autre gros, gros, comment dire, grosse plateforme de ressources pédagogiques, de, de cours, c'est iTunes U. Alors ça marche très fort dans les, dans les universités anglo-saxonnes. En Corée aussi, les profs s'y sont mis. Donc à iTunes U, je peux créer des, des, des, des livres avec ebook Author. La seule contrainte que j'ai lorsque j'utilise iBook e Author, il me faut un Mac. Donc, à la base, il me faut un Mac. Donc, ça voulait dire fournir des, des, des ordinateurs aux enseignants pour créer leurs cours, plus la formation qui va avec. Et c'est quand même assez long, assez fastidieux. Et euh, le produit ne va que dans, sur la plateforme e-book. Okay. Deuxième outil fourni par Mac gratuitement, c'est euh, Course Manager. Alors, Course Manager, pour moi, c'est un, un, un agrégateur de, de, de, de ressources. Donc, j'ai une interface... Euh, alors, alors le CRDP du Limousin, ils ont, ils, ont un e ils ont un iTunes U, on met des ressources dessus. Et vous avez un prof qui s'amusait, alors vous pouvez le trouver, hein. vous tapez Yanouri euh, sur, euh, sur votre e-book, votre, e votre App Store, et vous allez trouver donc lui il a fait tous ses cours complets de quatrième, là il s'attaque au, au manuel de 6 c'est un travail remarquable. Hein. Donc il y a des vidéos, il y a l'interaction, l'interactivité, etc. C'est très beau, c'est très beau. Sauf que euh, le manuel, d'abord, il pèse plus de 400, 400 mégas. C'est très lourd ce qu'on produit avec, euh, avec euh, Apple, hein, mais c'est très beau. Euh, après, bon, je ne sais pas combien de temps il a passé à le faire, hein, euh, ils ne le disent pas souvent. Et puis, je ne peux pas le mettre sur un appareil Android, je ne peux pas le mettre sur un ordinateur. Or, euh, la, la réalité du terrain, euh, dans une classe de, de 30 élèves, il y en a toujours 3 ou 4 qui n'ont pas la tablette. Donc il me faut, parce qu'elle est parce qu'elle est cassée, parce qu'il euh, l'a oublié, etc. Donc il me faut autre chose que la version en ligne ou euh, sur la tablette. Notamment une version papier et on arrive. À... Alors, au niveau de Scénarii, donc nous on est arrivé à Scénarii. Parce que les autres outils ne, ne, ne nous convenaient pas. Et qu'il ne faut pas voir que la Corrèze. C'est-à-dire que lorsque je produis une ressource, moi de formation, il faut qu'elle soit utilisable par, les, par tout le monde en, en France. Même ailleurs. Opal, moi j'ai eu des coups de téléphone de Haïti pour, pour des, des formations, des modules de formation sur des tableaux blancs interactifs. Donc ça veut dire que ça va très loin. Donc la première chose qu'on a fait, ben, on a demandé à Stéphane de venir et nous faire une formation. On était 12, il y avait des profs, il y avait des gens du CRDP. Donc on a fait une, une formation de, de trois jours. Là. Alors ensuite, on a fait des formations sur place. C'est-à-dire qu'on a proposé dans, dans trois établissements une formation. Il y avait une demande, hein, parce que les gens se sont rendus compte que Course Manager, c'était pas bon lorsqu'on n'avait pas de, de connexion Wi-Fi. Euh, ils n'avaient pas d'outils pour faire leur propre cours. Donc, ce qui est très important, c'est la formation. Parce que scénarii, scénarii, comme disait un collègue, ce n'est pas très sexy hein, comme, comme interface. Hein, <rire> J'ai ai bien aimé sa, sa réflexion. Et c'est vrai que tout seul, tu, tu l'as vu lorsque tu es venu, hein, les collègues, ah ben, si on avait eu la formation, on n'aurait pas passé trois jours à, à savoir faire ça. Quoi. Donc euh, la formation est très, très importante, l'accompagnement. Et c'est là où nous, on intervient au niveau du, du CRDP. Ensuite, euh, en 2013-2014, c'est-à-dire que la rentrée prochaine, donc le, le, le rectorat a vu l'intérêt de l'outil. Hein. Et puis, il faut quand même savoir qu'il y a un plan numérique qui a été annoncé par le ministre et qui pousse vraiment à la production de ressources. Donc là, maintenant, on est sur euh, le PAF académique, le plan académique de formation. Et là, il va y avoir des journées de formation sur les trois départements du, de l'académie. Donc déjà, il y a, il y a, on est dans, dans l'institution. Et euh, c'est même cité clairement, dans le, je vous ai fait passer le, le, le, le mot, hein, je veux dire que on va produire des ressources avec Opal au niveau académique. Il y a euh, le premier degré qu'on oublie, mais le premier degré aussi a produit des ressources et doit produire des ressources. Donc euh, on, a, on a un modèle Opal qui est universitaire, avec, avec des, une, une, toute une terminologie qui est, qui est bien, euh, bien euh, supérieure. Et on se retrouve, nous, avec un outil, notamment dans le second degré, et on fait remonter les, les, les, les doléances, hein, avec euh, des, des terminologies qui nous manquent. Euh, très simplement, objectif, matériel, euh, compétence. Parce il y a le, le, ils ont un livret de compétences, hein, les élèves, hein, que ce soit au primaire ou au collège. Il y a le livret de compétences, et donc ces compétences, il faut qu'ils sachent, euh, il faut qu'on les retrouve dans, dans les cours. Et donc là, il y, a, il y a une journée de formation qui est prévue pour la production de, de, de, de ressources dans le premier degré. J'avais notamment un, un conseiller PEDA qui était venu à une des formations, et lui, il est sorti, mais convaincu du produit, parce que, comme dit, hein, il faut la version papier. Il la faut puisqu'il y a toujours un élève qui, qui n'a pas son matériel, même si on fait du zéro papier. Il faut pouvoir sortir rapidement, en un clic, une version papier. Il faut la version web, pour la mettre en ligne sur le site de l'établissement, etc. Il faut la version mobile, et franchement, ça va très vite quand on, on l'utilise. Et, et ça, c'est très important. Alors après on a euh, donc on a mis en place le, le un laboratoire tablette. Et ça c'est important parce qu'on on se retrouve, hein, c'est un, euh, un peu la communauté hein, des, des producteurs de ressources. Alors dans cette dans cette communauté, donc dans ce laboratoire tablette, euh, il n'y a pas que euh, des, des, des producteurs scénarii. Hein. On, a, on, a, on a des profs de maths qui sont accros à Sigil parce que c'est plus facile pour eux de mettre en, en page les, les symboles mathématiques, etc. On a des gens qui, qui travaillent sur Course Manager et, et on se retrouve et on échange au, au niveau de tout ce qui est, on va dire, procédure. Il y, a, il y a tout un travail à faire au niveau des droits d'auteur, hein, qui, qui est un vrai casse-tête pour les, pour les profs. Parce que lorsque je projette ici, dans, en, devant vous, j'ai le droit d'utiliser euh, des ressources non libres de droit. Par contre, quand, même lorsque les gamins se connectent là-dessus et récupèrent la ressource sur leur tablette et ils rentrent chez eux, je ne suis plus dans euh, l'exception pédagogique. Et c'est un réel casse-tête. Donc vous voyez, ça veut dire que par exemple, avec, alors avec Course Manager, les gens s'en fichent, ils ne font pas attention à ça, mais lorsque je suis avec Opal, et, et c'est là où les versions dans, dans Opal sont très intéressantes, parce que je vais pouvoir faire une version avec la vidéo embarquée et une version avec la, la, la vidéo incrustée sur le site de YouTube, etc. Et la version que je vais mettre en public, c'est celle où j'ai le lien vers le site YouTube. Et la version que je vais utiliser, moi, ou avec les élèves, c'est celle où la vidéo est embarquée, en leur expliquant bien la situation. Et là, il y a tout un travail pédagogique aussi à faire au niveau des élèves par rapport à leurs droits. Donc, vous voyez, et, et, et l'outil Opal, rien que ça, permet de faire de, de, des versions différentes très rapidement. Alors nous, les ressources, on les met où Alors ça, c'est un souci aussi, parce que lorsque j'utilise, lorsqu'un prof me dit ouais, mes course manager, c'est très simple parce que je mets tout sur le, le serveur euh, Apple et je m'en occupe pas. Et c'est vrai. Par contre, lorsque je suis avec scénari, eh bien où est-ce que je vais héberger Alors on a et, et c'est là aussi, c'est très dur à savoir combien de profs utilisent scénari puisque chacun peut, faire son, peut le faire, peut héberger à sa sauce. Donc nous, on a, on a la, la, la Pirate Box, donc la Pédago Box, hein, parce il y a ça, donc les profs se créent leur, leur propre petit serveur qu'ils emmènent en classe. Il y a des établissements où c'est hébergé sur le serveur pédagogique, puisque tous les établissements ont un serveur pédagogique. Il y a des collègues qui le mettent sur leur espace privé, de, euh, de, de leur abonnement internet. Hein, donc ils, se créent, ils ont leur espace, ils balancent la production euh, dessus et puis c'est réglé. Et au final, il y en a un peu partout. Donc on essaye de fédérer tout ça et donc on a, on va, euh, le, site, le site du CRDP va, va, va centraliser un peu toutes ces ressources. On est en train de travailler sur un espace où euh, le, le, aussi bien les enseignants euh, de la Corrèze et d'ailleurs vont pouvoir retrouver toutes ces ressources et euh, les télécharger à la fois la version web, la version euh, tablette. On a eu une expérimentation euh, au niveau des travaux académiques, hein, puisque au niveau des TIS, on a, on a, au niveau national, il me reste... Ouais. Donc il euh, y a les travaux académiques, et donc on a eu euh, en Corrèze une expérimentation zéro papier en technologie. Alors il y a des disciplines qui s'y prêtent plus que d'autres, il y a des profs qui sont plus impliqués que d'autres. Donc ils ont fait du zéro papier, et ils ont fait du zéro papier avec Opal. Parce que tout simplement, ben, effectivement, euh, je, je peux le mettre tout sur ma, ma petite boîte. Concrètement, comment ça se passe Le prof, il arrive avec en technologie, donc il y a toujours une situation de découverte. Hein. Euh, il arrive en cours, les élèves se connectent sur le boîtier, il récupère le, le déroulé du cours pendant ce temps que lui fait l'appel. Et ça marche super bien. C'est-à-dire qu'avant, avant, lorsque le prof écrivait au tableau, ben, n'allait pas, euh, il y en avait toujours qui étaient à la traîne, etc. Là, ils se connectent dessus, ils récupèrent le contenu, ils l'ont ensuite, puisqu'il est, euh, est utilisable hors ligne, ils rentrent chez eux. Généralement, donc, il y a le déroulé du cours, et à la fin, il y a des espèces de petits quiz hein, qui sont faits avec, euh, dans, dans, dans Opal pour réviser euh, à la maison. Quoi. Donc, euh, donc, les élèves ont... Euh... Alors ça, c'est une... C'est une sortie sur le terrain, donc ça c'est un premier usage. On va sur le terrain, les gamins ont le cours avec eux, ils prennent des photos. Donc euh, sortie géo, euh, avec euh, utilisation même des QR codes, on a, on, a, on a fait un test avec des QR codes. Donc on imprimait des, des, des petits QR codes, on les plaçait aux différents endroits. Dès que les élèves arrivaient, boum, ils scannent avec la tablette. Ils ont soit un contenu, donc avec le, le boîtier hein, qui, qui, euh, qui circulait, et le, ils se connectaient dessus, et soit la vidéo, soit un fichier, soit un document, une image, etc. Et euh, le cours, donc le, le, la sortie terrain, euh, tout ce, tout ce qu'on faisait généralement après ou avant la sortie, eh bien, se faisait directement sur place. Au retour dans le bus, ils avaient un travail de compte-rendu à faire, ils ont fait le compte-rendu, la boîte tournait, et il déposait le fichier. Ça, c'était sous Android. Hein. D'accord, Il déposait le fichier. Donc, le prof, lui, il récupère le boîtier, il sort la clé USB, il la met sur son ordi et il regarde les travaux des élèves. Hein et donc là, on combine plusieurs, on, on combine plusieurs, plusieurs outils, hein, dont, euh, dont Scénari, euh, dont Opal. Attendez, je vais quand même vous montrer... Donc ça c'est le boîtier avec alimenté. Euh, Qu'est-ce qu'il me fait là Oups, c'est pas ça il y en avait d'autres. Voilà, alors attendez. Euh... Voilà. Donc ça c'est nos ressources, Donc euh, tout ça c'est fait, bon, vous voyez bien le, le skin de, de, de Opal. Donc nous on fonctionne maintenant au niveau CRDP, euh, on produit nos ressources. Personnellement, euh, depuis que j'utilise Opal, je produis beaucoup plus, je, je concrétise euh, les, les, les, mes formations, je, je, les, je, les, euh, je les rédige beaucoup plus facilement qu'avant. Et euh, j'ai une souplesse qui est énorme. On m'appelle, euh, bon, M. Rennes, vous me faire une, vous pouvez nous faire une formation euh, sur le tableau blanc interactif, mais on a tel modèle. Bon. Donc, euh, avec Scénari, je sors l'introduction, les avantages, les inconvénients pédagogiques d'un tableau blanc interactif, et je rajoute ensuite le, mo le, le module qui concerne l'apprentissage propre à telle, à telle version euh, du fabricant. Okay. Et donc... Euh, l'établissement le, le, le, suivant qui m'appelle pour une autre formation, sur un autre modèle, eh bien, je rajoute toujours mon, mon, mon introduction, et j'enlève je, je, je, je, je, euh, le modèle précédent, et puis je, je rajoute l'autre. Donc vous voyez, j'ai une souplesse, et euh, les profs, par exemple, les profs de maths me disent, moi je fais une version pour les élèves plus ou moins avancés, hein, et, et voilà. Euh, non, c'est pas ça que je voulais... Les cours, donc ça c'est On utilise maintenant les QR codes. Donc ils vont sur le site, ça c'est en techno, ils scannent avec. L'élève scanne le, le code et il se retrouve avec l'application. Donc c'est dans Scénario Reader. Il récupère directement l'application, enfin le cours sur sa tablette. Donc attends, je, conclue, je conclue. Donc ça on l'a vu. Alors, on continue sur la même lancée l'année prochaine, laboratoire tablette, avec, je pense, une... Alors, ce qui nous freine au niveau de, de, des profs, c'est l'interface, de la prise en main de départ. On en a parlé déjà hier, aujourd'hui aussi, encore tout à l'heure. C'est-à-dire que lorsque les gens voient le formulaire, Sauf ceux qui ont travaillé sur un site web, hein, qui ont fait des articles sur SPIP euh, ou sur euh, WordPress, ça les, ils sont moins perdus, hein, parce qu'ils savent que euh, euh, ils vont, ils vont euh, comment dire euh, c'est un formulaire. Hein. Donc euh, ça c'est la première chose. Deuxième chose, la terminologie. Qui ne, il y a deux, trois choses à rajouter pour que le prof du secondaire s'y retrouve. Alors, toi, tu en, tu en parleras tout à l'heure avec le technopal. Il, il y a vraiment un, un, un travail à faire à ce niveau-là. Et puis, l'autre point, c'est le primaire. Parce que le primaire, lui, ben, ils, font, ils font des petits sites web hein. ils font du papier. ok Donc, déjà, et ça permet de structurer vraiment leur, leur travail. Euh, et surtout d'échanger. Moi, j'ai bien vu au niveau du laboratoire, euh, Scénari permet vraiment un travail collaboratif. On échange les vidéos, on échange les, les, les grains, hein, les petits grains, et ça commence à, à fonctionner même sans avoir le serveur, euh, le, le, le, le Scénari serveur. Hein. Euh, on, on se fait un dépôt et on dépose les images, etc. Et c'est très facile de, de se passer les, les ressources. Quoi. Voilà. Merci you <laughs>